Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos qu'on va entamer aujourd'hui, il y en aura plein d'autres mais aujourd'hui ça sera euh, pour répondre à vos questions concernant euh, ma grossesse, il y a plein de questions euh, qui se posent fréquemment sur mes réseaux sociaux euh, surtout si vous me suivez, vous savez que je suis enceinte, je suis à mon dernier trimestre donc aujourd'hui j'ai envie de commencer cette série de vidéos pour répondre à vos questions donc euh, le prochain épisode, ça sera euh, ma liste de naissance, donc tout ce qu'il faut pour bébé. J'ai déjà fait avec ma première grossesse, mais là j'ai vraiment envie de vous faire une petite mise à jour puisqu'il y a des produits qui servent quasiment à rien. Euh, ensuite on fera valise maternité, on parlera de plein de choses par la suite, c'est clair mais aujourd'hui on va répondre à certaines questions qui précèdent les préparatifs du bébé que beaucoup de filles se posent, surtout si vous êtes euh, nouvelle maman, si vous êtes future nouvelle maman, euh, si vous avez l'idée en tête d'avoir un bébé. Donc euh, on commence tout de suite avec les questions. En fait euh, j'étais pas prête du tout quand ma fille avait après mon accouchement quand ma fille avait un an etc donc je me sentais pas vraiment prête je voulais faire la même chose que ma maman par exemple laisser un petit écart entre bébé 1 et bébé 2 je trouve que c'est plus facile à gérer je ne sais pas euh, je sais que voilà c'est aussi bien aussi d'avoir euh, le deuxième bébé juste après le premier euh, chacun voilà chacun ses préférences mais moi personnellement comme j'ai personne qui peut m'aider ici ou qui peut garder la petite pour moi etc donc j'ai préféré euh, attendre que la petite commence à aller à l'école qu'elle soit un petit peu autonome pour que je puisse avoir un deuxième bébé et puis il euh, y a aussi euh, le déménagement qui, qui est survenu etc et il y a eu pas mal de changements dans notre vie donc euh, j'ai attendu qu'on soit un peu posé pour penser à bébé 2. Donc pour la différence d'âge, selon moi, euh, je trouve que la différence d'âge de 2 ans minimum et 3 ans et demi, 4 ans maximum, c'est euh, la différence d'âge idéale entre bébé 1 et bébé 2. Comme je vous ai dit, euh, ça donne le temps déjà à la maman de, de, de, reposer, de se reposer un petit peu, de respirer, de que son corps se repose un peu de la première grossesse, etc. Et puis aussi pour que l'enfant, le, le premier bébé, soit euh, un petit peu autonome, qu'il puisse compter sur lui, euh, sur certaines choses, etc. Qu'il puisse s'exprimer, dire ce qu'il veut, etc. Euh, après, voilà, comme je vous ai dit, c'est une question de choix. Chacun, chacun ses préférences. Euh, J'avoue aussi que quand je vois certaines mamans avec des enfants qui ont un écart d'un an entre le, le premier et le deuxième, c'est aussi pas mal. Donc euh, voilà. Ça dépend de vous, de, de votre boulot, ce que vous faites dans la vie, si vous avez du temps ou pas, si vous avez de l'aide ou pas, si vous pouvez compter sur votre mari, etc. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas une différence d'âge idéale. Ça dépend de chaque maman, de son emploi du temps, de, de sa santé, de son, de son état moral, physique qui, qui vont lui permettre d'avoir bébé 2. Je vous avoue que euh, cette grossesse-là est beaucoup, beaucoup moins stressante que ma première grossesse, je me pose beaucoup beaucoup moins de questions, je ne me prends pas la tête, euh, je ne suis pas tout le temps euh, avec mon téléphone à chercher des réponses sur le net, euh, contrairement à ma première grossesse où euh, je me posais plein de questions. Euh, si j'avais une petite douleur, si j'avais une petite contraction, si euh, je ne sais pas, peu importe ce que j'ai, je me pose tout de suite la question, le problème des remontées gastriques, etc., Enfin, j'étais tellement stressée pour bébé aussi, quand bébé est arrivé, c'était la panique, je ne savais pas pourquoi elle pleurait, etc. Donc tout ça, pour la première grossesse, c'est tout à, tout à fait normal parce que j'étais bienvenue au club, j'étais nouvelle. Et euh, j'étais un petit peu perdue, mais après quand on voit comment ça fonctionne, on voit les gens autour, comment, comment, euh, comment leurs enfants aussi grandissent, la deuxième grossesse et beaucoup moins stressante. Je vous avoue que ma grossesse actuellement est vraiment très très facile à gérer, euh, très zen alhamdoulilah. Euh, je me sens très très bien dans ma peau, ça passe tellement vite que euh, euh, voilà, c'est pas du tout, euh, ça n'a rien à voir avec ma première grossesse. Je savais à quoi m'attendre euh, et du coup euh, j'ai moins mal, je suis moins stressée et je me concentre moins. Sur le côté négatif de la grossesse, euh, je râle moins. Et surtout aussi, euh, je n'ai pas l'application pour suivre ma grossesse sur mon téléphone. Je me prends pas du tout la tête, je ne l'ai pas installée sur mon, sur mon téléphone. Je ne suis pas euh, euh, l'évolution du bébé en lisant quest ce qu'il fait, quoi. Je me prends moins la tête. Je sais que bébé est là, bébé bouge. Alhamdoulilah, on est tous les deux en bonne santé. Et euh, c'est l'essentiel. Donc ne vous prenez surtout pas la tête. Euh, essayez d'être zen, d'être relax. Et de bien vivre votre grossesse, de bouger. Faire votre, vos activités quotidiennes normales. Sans trop forcer bien sûr. Donc euh, pour l'évolution, je... Je vais dire que ça a évolué en 3 en euh, trimestres. Voilà, j'ai pas senti les mois, j'ai pas senti les semaines, j'ai senti plutôt les trimestres. Donc le premier trimestre était un tout petit peu difficile puisque voilà, premier trimestre c'est un petit peu délicat, surtout que c'est tombé, ça a coïncidé avec mon déménagement. Donc euh, je portais beaucoup lourd, je marchais beaucoup, je restais trop longtemps debout, etc. Il fallait vraiment faire attention. Premier trimestre, on ressent trop la fatigue. On est épuisé, on a la peau qui est... Euh, on a des cernes, la peau dans un état désastreux, les cheveux qui tombent, enfin ça c'était mon cas à moi, ça pourrait être différent pour vous, mais j'ai vraiment ressenti le premier trimestre parce que c'est quand même un, un, tout le corps de la femme qui change, c'est les hormones qui changent, il y a plein de changements qui se passent au niveau de votre corps et de votre morale. Euh, après deuxième trimestre, euh, franchement, euh, je, on va dire, j'ai repris les choses en main, je me sentais très bien, euh, je faisais mes activités quotidiennes, normales, je bougeais beaucoup, je marchais beaucoup, enfin je mangeais tout, euh, aucun souci, je dormais bien, tout allait bien, alhamdoulilah. Troisième trimestre, je dois vous avouer que euh, avec le poids qu'emporte, on commence à se sentir un petit peu lourde euh... voilà j'ai du mal à dormir à trouver la bonne position même avec un coussin d'allaitement quand je reste trop longtemps debout voilà je sens le poids surtout sur ma sur mon dos sur ma colonne vertébrale euh... des remontées gastriques ouais parce que c'est tout à fait normal du mal à respirer il faut pas s'allonger sur le dos euh, un petit peu essoufflé etc et euh... Franchement, je me plains pas comme ma première grossesse, comme je l'ai fait pendant ma première grossesse. Donc, euh, je ne me concentre pas du tout sur ce côté. Je vois le bon côté des choses. J'essaie de, de profiter des, de ces beaux moments, avec, euh, surtout avec ma fille, pour la préparer, en fait, à l'arrivée du, du bébé 2. Euh, et surtout, euh, de revoir tous les, les, les trucs qu'on avait à la maison, euh, ce qu'on doit racheter, ce qu'on doit... Euh, renouveler ce qu'il faut pour les préparatifs, la chambre, etc. etc. Et euh, ça m'excite trop, je suis vraiment très très contente. Et euh, je me concentre sur ce côté-là. Je vois que le côté positif des choses et j'oublie le côté négatif. Une question qui revient assez souvent, c'est euh, pourquoi euh, ne pas annoncer euh, sa grossesse dès le début Donc, Je vous ai déjà répondu à cette question. Euh, Généralement, les mamans préfèrent être sûres que tout va bien euh, chez le génico, le test sanguin, voilà, euh, pour la trisomie, etc. pour s'assurer que vraiment tout va bien et après pouvoir annoncer ça à la famille, aux gens autour euh, parce que voilà, ça ne sert à rien de trop les exciter et après, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. On n'est jamais sûr de rien, c'est clair. Mais au moins, au moins, qu'on soit sûr que euh, la santé du bébé actuel va bien, qu'il n'y a pas de complications ou quoi que ce soit et que c'est une grossesse normale ensuite on peut euh, en parler donc euh, c'est pas une question de aïn ou de je sais pas quoi mais c'est comme ça, on a envie de, de garder ça un petit peu pour nous un petit moment, c'est un stress quand même qu'on vit et euh, une fois que tous les examens sont, sont bons donc euh, là on peut annoncer ça euh, à notre entourage Concernant mon alimentation, je ne vais pas vous mentir les filles, alors euh, durant cette grossesse-là, j'ai eu euh, pas mal d'envies. <rire> euh, heureusement, ce ne sont pas des envies euh, de, de, de, de, de nourriture, euh, de malbouffe. Voilà. J'avais envie de manger euh, des fruits, de boire de l'eau. Euh, je ne pouvais plus manger la malbouffe comme les pizzas ou les hamburgers, ou je ne pouvais, pouvais plus supporter. Euh, ce n'était pas volontaire. Mais c'est comme ça, donc ça tombait très bien, je, mangeais beaucoup, je mange beaucoup beaucoup, beaucoup de fruits, je mange très très sain. Euh, actuellement, comme il n'y a plus d'envie de, de, de femmes enceinte, donc euh, ce que je fais, euh, j'évite tout ce qui est mal bouffe, tout ce qui est trop salé, trop sucré. Je mange très sain, beaucoup de fruits et légumes, je bois beaucoup d'eau. Euh, si je bois du jus, donc ça sera du jus maison ou des smoothies, mais pas de jus industriel, je ne le supporte plus. Euh, voilà, je mange de tout. Je ne suis pas très très viande durant mes deux grossesses, j'aime pas trop la viande, mais je me force quand même à manger un tout petit peu et à, je, je me force à la cuisiner euh, avec la manière qui me convient le plus pour que je puisse l'avaler parce que c'est quand même un petit peu difficile pour moi sinon je mange beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage etc je n'ai pas un régime précis à suivre Et par contre je dois éviter certains aliments euh, puisque je ne suis pas vaccinée contre la toxoplasmose donc je dois éviter tout ce qui est les œufs crus, la viande crue, euh, du poisson cru euh, tout ce qui n'est pas bien lavé par exemple ou euh, pas bien cuit Donc ça c'est à bannir Le comportement, alors je vous avoue que euh, même si on essaie de vivre euh, bien sa grossesse, il y a des moments de tension, les hormones sont là, c'est la nature en fait, c'est la nature, elle est faite ainsi, euh, les hormones travaillent, la femme enceinte et du coup euh, on est un peu, un peu sur les nerfs parfois. Donc côté hormones, ne vous inquiétez pas les filles, si vous avez un comportement différent de ce que vous avez l'habitude d'être, vous, vous vous sentez un peu plus nerveuse, c'est vraiment tout à fait normal! pour mes soins durant ma grossesse euh, je vous avoue que voilà je, je garde ma routine soit, euh, que ce soit du matin ou du soir exactement la même parce que personnellement je n'utilise pas beaucoup de produits euh, chimiques je suis plutôt euh, huile euh, végétale j'évite au maximum les huiles essentielles durant la grossesse. Euh, mais voilà, pour me démaquiller ou pour hydrater ma peau ou encore pour mes cheveux, etc. J'utilise beaucoup, beaucoup de produits naturels, beaucoup d'huile naturelles. Je vous ferai mes, mes routines si ça vous intéresse. Euh, par contre, le seul truc que j'utilise énormément, que j'ai introduit durant ma grossesse, je l'ai utilisé pendant ma grossesse, ma première grossesse et maintenant, c'est de l'huile de noix de coco je me tartine le corps et surtout surtout le ventre avec de l'huile de noix de coco tous les soirs après ma douche c'est vraiment très important pour éviter euh, d'avoir des vergitures après l'accouchement ça aide énormément pour l'élasticité de la peau donc euh, franchement après mon premier accouchement je n'ai pas eu de, de vergiture au niveau des... De, de, du ventre ou de la poitrine donc je me badigeonne bien le corps je me tartine tous les soirs avec de l'huile de noix de coco vierge, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations où est-ce que je peux l'acheter dans tous les cas vous pouvez la trouver un petit peu partout dans les magasins bio etc mais sur iHerb ça revient moins cher et si vous ne dépassez pas un certain montant vous ne risquez pas d'avoir des frais de douane Beaucoup de filles m'ont posé la question sur le lookbook, est-ce que je vais faire un lookbook spécial à maman euh, Malheureusement non, euh, je n'achète pas du tout de vêtements pour femmes enceintes, mis à part de pantalons en jean pour euh, voilà, échanger quand le ventre est vraiment énorme, quand mes pantalons ne se ferment plus, donc je, voilà, je mets des, des jeans que j'avais acheté à Orchestra euh, pré-maman euh, spécial femme enceinte voilà je me sens très bien dedans je mets mes baskets ou des bottes je mets rarement des talons sauf si c'est vraiment une occasion spéciale et puis euh, voilà je m'habille avec mes habits les plus amples possibles pour que je me sente bien dans ma peau mais voilà je ne compte pas vous faire un lookbook grossesse <rire> donc il ne faut pas s'attendre à ce genre de vidéo. Donc, on... Vous êtes nombreuses à me poser la question comment ça se fait que je voyage souvent euh, quand je suis enceinte. Euh, franchement, les voyages ne posent pas problème. Surtout, surtout, il faut profiter pendant le deuxième trimestre s'il n'y a pas de risque. J'avais posé la question à mon gynécologue. Euh, il avait dit que voilà, c'était possible. Sauf qu'il faut éviter à partir du septième mois euh, pour ne pas avoir des contractions. Parce que voilà, des secousses de voyage, etc. peuvent déclencher un accouchement prématuré. Interdit par les compagnies aériennes de voyager quand on a dépassé la 35e semaine, donc je vous déconseille de voyager l... durant le début de grossesse et la fin de la grossesse, mais voilà, euh, deuxième trimestre c'est l'idéal pour voyager, donc j'ai beaucoup voyagé, beaucoup marché, j'ai fait plein d'activités, pas de soucis, pas de problème, que ce soit euh, voyage en avion euh, ou en voiture, je, je bouge souvent, donc euh, pas de problème à ce niveau là. oui, j'essaie de préparer ma fille Céline petit à petit à l'idée d'avoir un bébé à la maison, un deuxième bébé à la maison. Donc euh, au début, elle refusait un petit peu, mais après, voilà... Euh, je lui disais, euh, voilà, je lui dis souvent qu'elle va être euh, la grande sœur protectrice, qu'elle va m'aider à faire la toilette, à donner à manger, euh, euh, à s'occuper du bébé. Donc euh, elle est excitée par l'idée, à chaque fois elle me pose la question quand est-ce que bébé va venir pour qu'elle puisse jouer avec etc. Et moi j'essaie de, euh, je, de lui dire que bébé est encore petit et que ça va venir quand, euh, quand, quand il sera prêt ou quand elle sera prête. Donc euh, voilà elle est excitée Je sais qu'on peut pas éviter les crises de jalousie C'est tout à fait normal Mais euh, je pense que voilà Chaque jour je lui parle un petit peu euh, On essaie de préparer les affaires ensemble Je n'hésite pas à inclure Cyrine avec moi Pour faire des choix etc Et elle est excitée par l'idée euh, D'accueillir un, un deuxième bébé à la maison Donc euh, voilà il faut le faire petit à petit Euh... Mais c'est clair qu'on ne peut pas échapper aux crises de jalousie ou aux disputes plus tard, etc. Mais je suis sûre que ça, ça va s'améliorer et euh, voilà, ils vont s'aimer avec le temps. Ça, je m'en doute pas. <rire> Inch'Allah. Alors, euh, la dernière question, c'est est-ce que tu es pour ou contre le baby shower Est-ce que tu le fais ou pas Donc euh, franchement, je ne pourrais pas vous dire si je suis pour ou contre parce que mon avis est quand même mitigé. Euh, je trouve que le baby shower est une super idée pour que la maman puisse accueillir du monde avant la naissance du bébé recevoir les cadeaux avant la naissance du bébé quand elle a, quand elle a le temps et qu'elle a qu'elle est dans la capacité physique d'accueillir du monde chez elle après l'accouchement c'est vraiment dur parce qu'on est fatigué, on a envie d'être tranquille à la maison, on n'a pas envie de recevoir du monde on n'a pas envie de faire à manger pour je ne sais pas combien de personnes, etc. Euh, voilà, on veut du calme, on veut rester tranquille. Et quand on sera prête à montrer bébé, ben on va rendre visite à la famille pour leur montrer bébé. Et voilà. Donc je suis vraiment pour l'idée du... Je suis vraiment... J'aime bien cette idée de baby shower. Mais malheureusement, je ne peux pas faire le baby shower. Parce que je trouve qu'il y a un côté de... C'est comme si ça gâchait la surprise. Et euh, je ne sais pas, ça ne fait pas partie de ma culture, ça fait pas partie de mes... De mes principes ou mes traditions c'est pas ce que j'avais appris euh, donc euh, voilà je, je crois que je, je, je ferai la même chose que ce que j'ai fait pour Cyrine ça sera après l'accouchement où euh, voilà je fais le ça comme on dit euh, j'invite la, la famille pour manger etc euh, et on fera aussi une euh, une semaine après la naissance la donc voilà on coupera un mouton pour pour le pour de, pour faire l de, de, de du bébé, donc ça sera exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour Cyrine, donc ya. voilà les filles, aujourd'hui je vous ai répondu à une partie des questions que j'ai trouvées intéressantes, qui peuvent vous aider, par la suite, il y aura plein plein plein plein de vidéos dans cette catégorie grossesse, maternité, etc. Le prochain épisode sera sur... je vous dévoilerai le sexe du bébé, on fera ensemble la liste de naissance, je vais vous montrer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est inutile, qu'il faut éviter d'acheter, etc. Je souhaite un très bon courage aux, aux femmes enceintes, aux nouvelles mamans, euh, aux mamans en général. J'espère pour les femmes qui ne le sont pas encore, j'espère qu'Allah vous accordera cette, cette chance de devenir maman de tout mon cœur si vous le souhaitez. Euh, donc je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao